Ok Pimous, donc nouveau concept, ici le but n'étant pas de dire s'ils sont nachi ou euh, pas nachi, le but ici est de dire qui est le moins chargé. Ah bon <musique> Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale, c'est pas prévu. Normalement, on a deux vidéos par semaine sur la semaine. Le, le mercredi et le dimanche. Le, le dimanche. Une force, une vidéo Voilà. Fort. Mais on vous a dit cette année, on veut tout casser dans le feed game. Et dès qu'on a l'opportunité de sortir une vidéo ouais. qu'on sent, que les abonnés aussi beuse. nous réclament, euh, on l'a on fait. Et aujourd'hui, c'est un nouvel épisode sur euh, Genetics. Donc on avait fait le, le premier épisode, de Pimou, tu te souviens, on avait un peu critiqué ouais. la série. Non, pas. on n'avait pas critiqué la série, on avait critiqué le mec qui participe. Voilà. Tu peux expliquer un peu, ce qu'on résumer ce qu'on avait raconté là-dessus En gros, on avait dit euh, plus ou moins que le participant, donc Nico, était chargé, qui mentait ouvertement, mais que c'était pas forcément de la faute d'Efcan parce que c'est vrai que ses stats, après, en termes de poids et tout, ça pouvait porter à confusion, etc., et il a été un peu naïf sur le coup, mais sinon, c'est une excellente série, il a pas de problème. Le tournage est excellent, euh, le format est très bon, on voit que c'est de la qualité, il y a de l'investissement, quoi. Voilà, donc on avait hâte de voir l'épisode 2 et on a été rassuré parce que ouais. il a choisi euh, quelqu'un qui a un très bon niveau en musculation. Ouais. Il n'a pas le niveau de... Comment il s'appelait le premier tu m'as dit Nico. Donc il n'avait pas le niveau ah, ouais. de Nico c'est sûr parce qu'il ne joue pas avec les mêmes armes. Mais le gars est docteur donc il, a, il ouais. fait de nombreuses heures et il arrive à garder un physique pareil. Après il a l'oseille pour manger des bonnes <rire> trucs, <tu> vois. <rire> bon en tout non, cas c'est important. Mais il est bon tu vois, il, il est, très bon. est très bon. Et pour un mec qui est... En fait, la différence entre Nico et lui, elle est flagrante. Alors qu'il a déjà une très bonne génétique, tu vois. Ça, c'est pas voit. normal. Mais ça se voit sur la qualité de peau, sur plein quoi. de choses. Parce qu'ils ont beau avoir fait les mensurations qui se valaient, tu vois. Ouais. Au final, le rendu, c'est pas, pas grave. Rien à voir. Donc, ouais, il y a des mecs comme ça qui peuvent euh, nous mettre le doute. Parce qu'on dirait qu'ils sont natifs mais, mais non. Et euh, là, on va le voir avec euh, le nouvel épisode de Génétis. Où euh, FK nous propose 4 participants. Et là, les gars... Euh... Non, là, là c'est n'importe quoi. Là. Il y en a peut-être un qui peut est potentiellement un, ouais. natif, mais je vais pas dire lequel. Je crois que c'est celui, celui que Fkane euh, a eu un doute aussi. Ouais, je pense. Voilà. Il a demandé à sa communauté de dire en commentaire si pensait pensaient qu'ils étaient natifs ou dopés. Nous sommes la communauté d'Fkane et on va en faire une vidéo <rire> pour dire si oui ou non il peut les prendre. Donc le premier, le premier c'est Héraclès. Le premier Héraclès. Il a appelé Héraclès ouais. pour pas donner les noms, c'est normal parce qu'on sait très bien comment ils sont virulents voilà. les gens. Ça va insulter toute sa famille. Ouais. Mais nous on peut l'être vu qu'il y a un un un anonymat. Ouais, nous on peut être virulent. Donc là, il n'y a pas de problème là. Mais on on toujours non. avec respect quand même. Mais on en a pas de problème. Pro euh... bah pro on on juste un physique, on, on connaît pas la personne, on, on va pas diffamer. Donc le premier, alors au niveau des stats, on a 22 ans, ouais. donc très jeune, 101 kg pour 1m88. Donc euh, taille plus de 13 et surtout les les perf, squat 210, 1m75 e euh, bench 175, deadlift 250 et il nous précise aussi qu'il fait le 100 m ouais. en 11 euh, secondes, donc c'est énorme. Hein. Ouais. En fait, moi tu m'aurais enlevé le sprint et tu m'aurais dit 101 kg à 1m avec ces stats là, je t'aurais dit ouais. sans, sans voir le physique, c'est possible parce que j'ai vu les Il s'est dit, wow les flag, tu me dis ça? Non, dirais, non, je te ça dis, euh, il est chargé, mais les... ça passe. Nous, on a eu l'occasion de voir Brutus qui fait 2 mètres ouais. et euh, les perflo, il est largement hein. au bench là, un, un bench à 75, puis il a 180, peut-être plus. Il y a un, un, un RM qui va peut-être sortir justement avec ouais. Brutus. Deadlift 250, 250, je en il y on a, déjà approché. Voilà, il y en a plein qui le font aussi. Et squat 210, je les ai. C'est normal, c'est le groupe musculaire le plus puissant les jambes, donc 210. Maintenant ce qui va se jouer, c'est le physique. C'est le physique. Voilà. Est-ce qu'il est gras ou est-ce qu'il est sec. Tu peux faire ces perfumants, mais il faut être un peu gras quand même. De voilà. toute façon, dans tous les physiques, ils sont tous euh, massifs et secs. Ouais, mais ce qui fait la diff, c'est surtout au niveau des épaules. Et là, je sais pas si tu vois au niveau de la deuxième photo. Tu vois la ouais, L'épaule est là. énorme ça et les gars, c'est... moi je sais que j'ai des, bonnes épaules. des très bonnes épaules, à chaque fois on me dit ouais elle est bien ronde, elle, bien elle ronde, fait ouais. la ce que tu veux, mais jamais de la vie elle la sortir de... et toucher euh, pimous, tu vois non c'est n'importe quoi, donc là c'est next là, là, là c'est dopé les gars donc, il n'y a, a pas que ça, c'est il est sec, il est dense et il a tous les points forts déchargés ouais, et ça commence à faire beaucoup, comme on l'a déjà dit de toute façon tu peux pas être sec et rester très massif, il y a l'exemple de DJO simple de toute façon il a t'as aussi les bons points forts, t'as t'as les épaules, mais dès qu'il sèche il fait fin ouais, directement. Voilà. Bah oui. oui, mais même c'est jamais aussi impressionnant mais que jamais ça. Les épaules là sur le énorme. faisceau latéral, c'est n'importe quoi. Énorme. Sur certaines photos, on a l'impression qu'il est, qu est natchi parce que même nous, on pourrait faire des photos bien sûr avec la lumière, lumière. la lumière, la congestion, les fils que vous voulez. Mais en vrai, sur la photo de face, là où on voit la chaos du gorm, c'est pas possible. Donc, next. Donc, le deuxième, je kiffe les noms qu'il leur a donné Percé. Ah. C'est stylé. Lui, c'est Percé. Vas-y, c'est stats, c'est Père. Alors, Percé, naturel, bien évidemment, il dit. 20 ans, 87 kg pour 1m80, jusque-là, moi rien d'alarmant, ça va, euh, il bench 140, perf classique pour une personne nati, pas de problème, je l'ai fait à 75 voilà. kg, donc ça, rien d'alarmant, squat 228 kg, faisable si la morphologie s'y prête, voilà. en plus il fait 87 kg, assez lourd, donc largement faisable, taille plus 7, c'est pas, pas plus. énorme, voilà. ça va, mais il a 20 ans, il est très jeune, il peut commencer ouais, mais après, mais après, il commence à 16 ans, tu ouais, vois. Même s'il commence à 17, 3 ans, de ouais, me vous bon. atteignez un très bon niveau muscul, si vous avez tout bien fait. Donc là, au niveau des stats et tout, c'est très bien. Puis on voit sa base à 15 ans. Super base, hein. Ouais, ouais. Franchement. Euh, il a toujours été sportif. Euh, très bonne base, hein. Il est bien sec, il y a les pecs et tout. Donc euh, cette évolution, là, les gars, elle est pas choquante. Pour moi, il y a potentiellement pour moi, un match. Hein. Il est nati Ouais. Hein. Il y a une photo qui me met le doute c'est le dos. Je sais pas ce que t'en penses, le dos. Ça veut rien dire pour moi. Ah ouais, non, j'ai pas dit qu'il était euh, chargé. Pour moi, ça veut rien dire C'est la parce plus impressionnante, je trouve. Bah déjà, il y a l'angle. Et après, le mec peut avoir un point fort dos, tu vois. Voilà. Il donc, peut avoir un point fort Là, dos. ce que je veux vous montrer, c'est euh, Thomas Ragnieri qu'on euh, qu a ouais. vu aussi il y a pas longtemps. Et c'est pareil, en photo, c est c est dos, son dos, c'est n'importe quoi. Quoi. quoi. Donc, on va le mettre à côté du gars. Thomas Ragnieri, sûr et certain, il est natif. 100%. Et euh, je, je pense vu, que sûr. ce mec-là aussi, donc FKAN... Par rapport à ce gars-là... Euh... Pour moi, il peut le... vu que tu as l'avis de ta communauté, tu peux le mettre dans ta... Pour <rire> dans... moi, c'est ça. En fait, vu qu'on s'entraîne depuis longtemps, des mecs en salle, on en a vu passer. Et des mecs comme ça, on en a vu passer, tu vois. Voilà. Après, ça existe. Après, si FK n'y se fait avoir sur ce gars-là, franchement, c'est pas sa faute. Non, là, c'est pas sa faute. La plupart des gens peuvent le penser Natchi. On... C'est atteignable. Après, comme on le dit souvent, on ne saura jamais. Mais lui, il peut le mettre dans sa série, ça serait... ce serait lourd, ça ouais. ferait un bel épisode. Les stats ne sont pas choquantes et il n'est pas écorché, il est propre, propre, sec. Mais il n'est pas écorché, je dirais propre. Voilà, Alors, en fait, il y a une différence entre être sec et être écorché, écorché comme différent. en compétition, euh, les mecs que vous voyez sur scène. Ça n'a rien à voir. Là, le mec, il est sec, mais il n'est pas écorché. Donc, c'est faisable. Là, en fait, le mec a gardé le bon rendu en mode... Il a séché pour être propre mais il n'a pas été trop loin pour garder sa masse. Il doit être entre 10 et 12% et c'est parfait pour un natif. c'est là où il faut être. C'est le genre de mec qui fait une prise de masse propre et qui va sécher sur 4 semaines en augmentant le sport. Et c'est bon, il y a ce rendu là les gars. Donc c'est faisable. Si vous voulez ce physique là, c'est sur www.fitnessfusion.fr et vous pourrez vous entraîner jusqu'à ce qu'il doute de vous. Parce que lui, il y est clairement arrivé. Ouais, ouais, lui, lui, il est chaud. Et il y a encore une petite marge, je pense. Il peut gratter un petit kilo ou deux encore. Ah bah t'es chaud toi. Ça fait 3 ans qu'il s'entraîne, c'est ça Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si, la qualité du franchement hâte de le voir dans le prochain 15 ans, 19 ans il a pris que 12 kilos de muscles tu vois il a pas pris 20 kilos de muscles 12 kilos de muscles ça va parce qu'on peut pas dire qu'il a pris aussi du gras parce qu'il en avait pas de base non non non ça je vais pas le couper Bon. Parce que t'as vu qu'il a senti que j'avais beaucoup de testo. Il temps. a senti ton chat et tout. Là. <rire> euh, alors, on va passer au prochain. Euh, 34 ans, 82 kg hors saison et 74 kg sur, euh, sur scène. Il fait 1m75 pour 87 kg. Donc, euh, taille plus. Donc, 1m75 pour 74 kg. Donc là, on va prendre les photos par rapport euh, à sa compétition. Ouais. Donc, il a taille moins 1. Donc rien d'alarmant. Bon, moi moi les, les stats, stats les rien. stats je les trouve OK. Voilà. Une fois de plus c'est le rendu qui me pose problème. Ouais. Comme avec Nico, les stats étaient pas alarmantes, mais le rendu pose problème. Et de toute façon, à partir du moment où il y a compétition, déjà, il y a un doute. Il y a un doute, bien sûr. Et à partir du moment où on voit ces photos. En fait, ce qui me pose problème aussi, c'est qu'une fois que tu es tanné, que tu es sur scène, ouais. Tu peux rendre quand tu es vraiment écorché, tu peux rendre vraiment très massif. Moi, ce mec-là, j'aimerais bien le voir en vidéo. Ouais. Et non congestionné, pour vraiment pouvoir juger. Ouais. Tu vois. En photo, ça va être difficile de vraiment ouais. trouver la vérité sur, sur ce cas-là, parce que Il est sur scène, il est en valeur, il y a une lumière sur lui, il y a les spots, il y a le tann, il y a la congestion il s'est préparé pendant six mois ouais. pour avoir ce physique là donc c'est difficile après si on compare aux gars qui sont derrière dans le genre de compétition là c'est du men's physique, hein, ils ont les longs shorts, il ouais. y a souvent des mecs natchi et ouais, euh, des mecs dopés et j'ai l'impression que c'est quand même le plus big par rapport à ceux qui sont derrière. Il faut voir il y en a combien derrière, faut voir. Enfin, là c'est difficile de juger ouais. c'est vraiment auto, difficile. très difficile après ce qui me pose problème c'est que c'est un men's physique et on ne voit pas ses jambes, si ça se trouve il fait pas du tout les jambes et il fait 74 kg et là ça me pose problème ah, parce que, ça... que s'il fait les jambes il monte à 80 plus sec voilà, c'est ça le. C'est là que ça me pose problème. Parce que là, il peut être très lourd du haut du corps. Ouais. Avoir ce rendu euh, sèche, masse, c'est compliqué. Donc là, il y a un gros doute, mais on va pas affirmer qu'il est chargé. On va mettre un pourcentage de charge. Comme on le fait dans nos vidéos je lui mets un bon 70% de chance ouais, de charger 75% donc trois euh, chances sur quatre d'être chargé les gars c'est beaucoup hein. et s'il passe sur cette vidéo et qu'il est nati c'est voilà. respectable comme physique donc, franchement moi je pense que Fk il pourrait le ramener sur sa vidéo pour faire une vidéo avec mais pas un genetics bah, si, il l'invite il il est... pour vérifier si il est nati ah, déjà ouais. dans un premier temps ouais mais ça et après, de main, il va le ramener c'est lui bah, qui bah, non, paye le lui billet, qui hein. paye attends. ouais, ouais mais c'est lui qui paye le là il y en a un en plus dans sa vie. il a mis une story il y un de un des mecs là je crois c'est tésé le prochain qui a proposé de venir à ses frais pour montrer qu'il était naturel ah, ok. Bon lui ce serait cool de le voir en vidéo en tout cas. Donc euh, si Elkan le ramène, bien sûr, on sera euh, au moment de la vidéo s'il est chargé ou là. pas. Ou même si tu tombes sur cette vidéo et que tu veux, tu nous envoies quelques photos, vidéos supplémentaires sur Insta pour qu'on puisse juger vraiment. Voilà. Passons au suivant Pour le dernier, c'est Moi, il y a un truc qui m'a fait trop rire C'est dans ah sa ouais. lettre Je te jure, sur l'honneur Que je suis naturel Alors si ce mec là est naturel et qu'il ment à ce point là C'est grave les gars hey, des, et... des fake nati qui n'ont pas d'honneur, il y en a plein Ouais mais moi je trouve ça dingue, regarde Là si les quatre sont chargés On, on vous a précisé notre pensée là dessus Mais si les quatre étaient chargés, il y en a un qui dit Je suis élevé bio dans sa lettre L'autre il me dit, il dit naturel bien évidemment le troisième coach sportif et athlète naturel est lui le pire des pires. Je te jure sur l'honneur que je suis naturel. Ah, ça, si ces gars-là ils sont euh, ils sont chargés et ils osent parler comme ça c'est grave. Pour moi ça veut dire que même nous vous pouvez pas nous croire au final les gars. Non. Parce que là c'est n'importe quoi. Non mais ça veut dire les gens ils sont prêts à mentir comme ça. Mais c'est pas ça c'est que tu... quand affiches un physique comme ça t'as pas le droit de dire ça c'est aussi simple que ça t'as pas le droit de ah. dire ça. Ah ça, ça, ça, ça. c'est pas on n'est pas dans leur tête peut-être ils le sont vraiment tu vois. Ça fait deux ans qu'ils s'entraînent. Mais, mais lui, lui dans... voilà voilà lui. Ah, non on va préciser les choses déjà euh, mensuration. Mensuration il fait, bah, il a 22 ans 83 kg assez sec, quand il dit assez sec Pour moi ça c'est un physique, il est à dos d'être écorché ce, ce mec là, ouais. en deux semaines il monte sur scène ouais, ça, ouais, ouais, Donc ouais, non, il est pas propre, il est sec ouais. 83 kg assez sec pour 1m78 ouais. Donc PDC plus 5, 5. Mais presque écorché, assez sec ça veut dire presque écorché Ça veut dire très sec Muscu depuis 6 ans, ouais. sale depuis 2 ans alors, peut-être qu'il a fait 4 ans au poids du corps, je veux bien. Voilà. Mais 4 ans au poids du corps. T'as pas à se rendu compte. Il si faut arrêter les conneries quoi. Mais après, si pendant 4 ans t'as fait du street et tout, donc ça on sait, on sait pas, tu vois. Peut-être qu'il s'est bien entraîné pendant 4 ans à la maison. Et ensuite, 2 ans en salle. Euh, je crois qu'il a, il a du matoche chez lui. Il s'entraînait un peu à l'arrache. Il disait dans sa lettre Avoir ce physique là, c'est compliqué quand même. Maintenant, je vais dire autre chose. 45 cm de tour de bras c'est comme ça, alors que j'ai 44 en étant gras. Y'a pas un problème quelque part enfin, C'est est là le problème, c'est par rapport à, à son tour de bras. Brutus, la bête humaine qui fait 46. 2 mètres. 46 les gars Et il est pas aussi sec Non là il y, y a un réel non, pour moi Après sa taille il fait combien 1m78 1 m Non il fait non. ma taille plus 4cm quoi Faut pas déconner gros C'est non c'est non Pour moi c'est clairement non Et même par exemple tu vas prendre 1m78 Alex de Body Time Il fait 1m 75 pour euh... Ouais dans ses eaux là 75-76 Donc je pourrais le comparer à lui Est-ce qu'il a se rendu gros jamais de, jamais, jamais de la vie Mais jamais En fait, sur cette photo Là les photos qu'on a face à nous Elles sont pas aussi impressionnantes déjà à droite les cuisses elles sont waouh Ouais, c'est vrai, mais là, regarde à droite, ouais, à l épaule, l épaule, les pecs sont pleins. L'épaule, elle est blind d'axe. Tout, tout, tout y est fibreux, tout y est trop propre, en fait. C'est un tout, c'est trop. c'est Donc trop. là, je, dis, moi, euh, trop. je te jure sur l'honneur que tu n'es pas naturel. C'est pas possible. Voilà, pour moi, faut... tu peux pas jurer sur l'honneur quand t'as pas d'honneur. Parce que pour faire ça, c'est que t'as pas d'honneur déjà. Donc ton honneur n'a aucune valeur. Ah moi je trouve ça fou de mentir à ce point-là. C'est grave. Hein Donc là au final sur les quatre qu'il nous a présenté, il y en a un seul qui est potentiellement naturel. Il y en a un anti que je pourrais pas mettre ma main à couper, mais il y a grand chances qu'il soit natif Donc lui il peut le prendre dans l'épisode, il y a pas de souci. Pour moi il y a pas de souci. FK il l'avait vu juste au final parce que c'était sur celui-ci ouais. qui qui s'est dit ouais bah lui pourquoi pas. Ouais. En fait il est atteignable naturellement on va dire. Ah, tu mais... Vois mais même je pense qu'on peut dire que atteignable naturellement. Est... On verra en vidéo. Voilà. Et ensuite il y en a un autre où on... 75 on sait, moi, on pas certain. de chances d'être chargé parce qu'il y a pas assez de d'images, j'ai pas cette vidéo, tout ça. Vous dites nous en commentaire ce que vous pensez euh, qu'est ce que vous avez mis dans ces commentaires. Euh, qu'est ce que vous pensez des quatre athlètes qui nous a présenté est ce qu'il peut les ramener sur Genetics En sait. tout cas un sûr et ça ferait un bel épisode et sinon moi ce que je dis à FK c'est que là à droite là on a une sacrée bête <rire> vous l'avez vu quand il était sec il affiche un, un, un super physique, ouais, euh, En euh, sait, je suis propre. pas men's physique parce que tu as les ah, et là. il est qui super sec, super massif hein. tout le monde pourrait dire en voyant la photo euh, qu'il est dopé moi ouais. ouais, il ne l'est pas, moi c'est mon cousin, je sais que je peux lui faire confiance Il a aussi des, des, des perfs incroyables, notamment au bench 180, on spoil ou pas Peut-être plus, on sait pas <rire> 180 kg, <kilos, rire> on ne spoil pas au bench Quand il est gras, on précise, donc bien fait sûr. fait 95 kg Ce que vous voyez sur Instagram, c'est quand il est au plus sec Quand il fait ses grosses perfs, c'est quand il est au plus gras Quand je suis aux autant lentours de 95, ouais Donc moi je postule pour cet animal, <rire> je veux le voir dans Génétique Fk, si tu passes par là, n'hésite pas à contacter euh, Pimous, je pense que ça ferait un super épisode, en plus je crois que tu as un syndrome d'éloge qui pourrait être intéressant. Si J'ai aussi un syndrome un... d'éloge, ouais. Donc voilà, on va pas en dire plus, ça serait bien qu'il en parle dans Genetics. Euh, tu es aussi gamer, tu vois, avoir un super physique en jouant aux jeux vidéo H20. Comment à me est chauffer, il a Super physique. Non mais moi j'arrête de me chauffer. Je sais que ça ferait un bel épisode. Donc les gars, si vous voulez voir Pimous aussi dans Genetics, allez spammer... Euh, comment on dit Non, le spammer pas, le mais allez aussi proposer. Voilà. Allez proposer à Efkan sur Twitter, c'est à ce que vous voulez, euh, de faire participer Pimous, ce serait un bel épisode. Moi j'ai pas grand chose à rajouter en vrai, j'aime bien ce qu'il propose, surtout Genetics 2, j'ai vraiment ah, vraiment kiffé. Comme émission, le dos était lourd ouais. et il était vraiment à l'aise c'était un de ses potes en plus. Ouais, il était, trop, il... Marrant. était trop marrant, ouais, moi, moi j'ai tapé des barres, il avait ouais. le même délire c'était marrant. Super épisode, c'était pas un Nico par rapport au physique, mais le, le délire qu'il y avait, j'ai plus s'accrocher dans la vie. Moi physique, je fais pas de muscu où j'en fais et j'ai une génétique ça va. Tu me dis, tu signes pour son physique, je dis oui. Bien sûr, mais je, je dis oui, monde. je signe. Il est très bon physique. Euh, donc ouais, on est content de, du concept génétique. Là, ça hype un peu le feed game en ce moment. C'est ah, lourd. À chaque nouvelle sortie d'épisode, les, les gars, ils sont à fond derrière, Donc FK continue comme ça. Euh, je crois qu'on a assez succès pour participer. Ouais, je crois qu'on a bien coupé. <rire> on se retrouve mercredi pour une vidéo force, les gars. Euh, conseil astuces en muscu à 14h et dimanche avec un nouveau duel de testostérone. Ouais. Donc dimanche, ce sera lui qui va affronter un abonné dans le duel de testo ouais, numéro 3, du coup, parce que... Il y a déjà eu des épisodes, et euh, on a choisi pareil, enfin il a choisi, il s'est trouvé un mec qui était similaire à lui en termes de perfs, euh, en termes de stats c'est plus ou moins similaire, et le résultat par contre c'est n'importe quoi. Le combat t'en a pas c'est n'importe quoi Le match t'en a pas passé quoi C'était n'importe quoi, c'était n'importe bon, quoi On a tout donné les gars, donc activez la cloche, ça sort dimanche aussi, et puis voilà, hein, c'était Fitness Fusion de la l'AFF. Vous étiez en présence de Pimous et Didio. force et fun